Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Euh, c'est une vidéo face cam, parce que j'ai beaucoup beaucoup beaucoup de trucs à vous dire. Et euh, voilà, je pense qu'il n'y aura pas énormément de montage, parce que c'est pas le genre de vidéo que j'ai envie de monter pendant des heures. Et euh, je vais essayer de ne pas être trop émotive et de rester objective dans cette vidéo. On va commencer par le commencement pour être 100% honnête. Je vais pas faire de drama ou essayer de vous tenir en allait. Parce que je n'en ai pas à force et je n'en ai pas envie avec mon copain. Enfin, mon ex, mais bref, vous avez capté, on s'est séparés. Euh, je vous avoue que c'était extrêmement, extrêmement compliqué. Je ne donnerai pas de détails dans cette vidéo, parce que genre, vraiment, ça nous concerne nous deux. Et surtout, enfin, c'est pas des trucs que je peux raconter sur YouTube. Et puis surtout, c'est des trucs qui vraiment nous concernent nous deux et on demande aux amis qui peuvent être au courant quoi mais j'ai vraiment pas envie de genre raconter une rupture et les raisons d'une rupture sur YouTube et surtout genre j'ai encore énormément de respect pour lui je pense qu'il a encore énormément de respect pour moi voilà genre c'est c'est juste que je peux pas raconter sur YouTube et j'ai pas envie de faire drama par rapport à ça mais euh, j'étais quand même obligée de faire cette vidéo donc je sais que je vais pas mal me répéter dans cette vidéo et je vais pas mal dire de trucs qui sont décousus mais je pense que vous comprendrez je pensais pas être capable de faire cette vidéo aussi rapidement parce que ça va faire euh, plus d'une semaine mais une semaine. Mais j'ai l'impression qu'il y a 10 ans qui se sont passés depuis ce moment là euh, comme vous le savez enfin, j'étais en Asie j'étais en Thaïlande on était supposé faire six mois tour de l'Asie et le tour de la Thaïlande et je vous avoue que ça a été une période très très très très très très très très, très compliquée pour moi ça a été vraiment genre je pense la pire période de ma vie genre je suis tombée au plus bas que j'aurais jamais pu tomber je pense je pense que je retomberai pas aussi bas euh, de ma vie en termes de d'émotions de physique de enfin euh, voilà quoi vraiment genre si j'en parle aujourd'hui c'est parce que euh, clairement je sens que je suis obligée parce que pas parce que je dois un truc à YouTube ou je dois un truc aux gens qui me suivent parce qu'en vrai ça je m'en fous entre guillemets enfin même si je tiens à ma communauté c'est pas la question c'est plus que je sais que Enfin, je vais expliquer tout ça après, mais je sais que YouTube, je me suis rendu compte que c'était un truc hyper important pour moi, et c'était le truc qui me permettait d'exprimer ma créativité. Et euh, j'ai réalisé, bah, ces derniers jours, qu'il qu y avait des choses qui m'avaient rendue heureuse dans ma, dans ma vie, genre, notamment mon ex, et que vraiment, genre, j'ai vécu la plus belle période, je pense, de ma vie avec lui, et c'était euh, la plus belle relation que je pense que j'ai eue. Je reparlerai dans d'autres vidéos, mais je peux pas euh, cracher sur une relation, même si elle est terminée, et même si... Beaucoup, beaucoup de souffrance, mais c'est pas la question. Juste, euh, ça a été vraiment une des plus belles périodes de ma vie, et je me suis dit, en fait, j'ai réalisé avec le... quelques jours, je me suis dit, bah, ok, t'as plus ça, en fait, t'as plus cette relation, malheureusement, mais tu l'as plus. Et qu'est-ce qui te rend, enfin, qu'est-ce qui a pu te rendre heureuse dans ta vie Évidemment, il y a plein de trucs, hein. je regarde mes amis, il y a plein de trucs, mais un des trucs majeurs, c'est YouTube, et c'est le fait de partager, de créer. De faire des trucs et je me suis dit, ok, tu peux pas, enfin, dans tous cas, je peux pas vous poster les vidéos de la Thaïlande, genre, je peux pas monter mes vidéos de la Thaïlande, j'ai tellement de rush, tellement de trucs, mais c'est pas possible, genre, je peux pas faire comme si euh, de rien n'était et poster euh, ces vidéos normales, et je pense que j'en serais jamais capable, je sais pas, je ne les tiens jamais, mais vous avez compris, mais je me disais, c'est une nouvelle page qui se tourne, et euh, très honnêtement, je peux pas. Cette page sans euh, publier sur YouTube et sans faire des vidéos parce que sinon je vais devenir folle. Et aussi parce que vraiment, genre, quand j'étais au plus bas bah, ces derniers jours et tout, il y a eu un moment je me suis dit, mais enfin, soit tu décides de te laisser mourir, enfin, c'est horrible à dire, mais genre, là, littéralement, genre vraiment, enfin, soit tu décides, de, voilà, soit tu décides de bah, te relever, mais si tu te relèves, tu le fais vraiment, genre, et ça n'a pas été facile, et très honnêtement, je vous en parler, je vais vous parler de mes futures vidéos, mais genre vraiment une rupture, c'est... Enfin, toute rupture est différente, j'ai déjà vécu des ruptures, j'ai déjà vécu une rupture très compliquée où j'ai mis des mois à m'en remettre, mais là c'était vraiment tout qui s'effondrait, genre ma vie est devenue un cauchemar. En quelques instants, en quelques secondes, ma vie est devenue un cauchemar. Mes rêves se sont brisés, ma relation s'est brisée, une personne, ma confiance en moi s'est brisée. Malgré tout, parce que bah voilà, en fait, il n'y a même pas forcément besoin de tromperie ou trucs comme ça pour que ta confiance soit brisée, mais juste genre c'est tout qui s'effondre. Ça a été très très très compliqué, euh, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a dix ans qui se sont passés. Tout je me dis, si je fais pas cette vidéo maintenant, je risque d'être encore plus mal et de jamais la faire et de jamais revenir sur YouTube. Et s'il y a bien une chose que cette rupture m'a appris, c'est qu'il fallait que je m'épanouisse et que je prenne du temps pour moi et que genre je fasse des trucs que j'aime, même si bah, ce n'est plus avec la personne que j'aime, mais vous avez compris. <rire> je sais que ça peut être un peu frustrant pour les gens qui m'ont suivi et tout. Euh, moi aussi, forcément, enfin, ça m'a frustré, mais encore une fois, c'est des trucs... Que tu peux pas exposer sur YouTube parce que tu peux pas dire un petit peu et pas dire tout, Enfin vraiment ça ne concerne que nous. Enfin, il y a eu tellement de discussions et tout, mais c'est pas un truc que je peux exposer sur YouTube. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je regrette pas du tout d'avoir exposé cette relation et d'avoir montré cette relation parce que franchement, enfin. J'ai toujours je me suis toujours dit que je serais transparente sur YouTube et que je me montrais les bons moments et les mauvais. Et genre j'étais tellement heureuse que je pouvais pas ne pas montrer ces bons moments. Et franchement je pensais déjà la même chose avec ma première relation, c'est que je l'avais. Enfin, j'étais restée 5 ans avec cette personne, donc je l'avais forcément montré sur les réseaux. C'est pas un truc que je regrettais et franchement je regrette jamais ce genre de choses parce que je me suis toujours dit que YouTube serait transparente. Je vais pas faire semblant d'être mal. Euh, pour être mal, je vais pas faire semblant être heureuse pour être heureuse. Évidemment, on vous montre pas tout sur YouTube, mais, euh, je tiens pas à cracher sur cette relation en vous disant, ouais, enfin, vous fiez pas à ce qu'on vous montre sur les réseaux et tout, parce que c'est faux. Genre, j'ai été littéralement heureuse et je sais que l'autre personne a été heureuse. Genre, c'est pas, c'est pas la question. Juste, il y a des fois, malheureusement, où les choses se terminent. Encore une fois, je me voyais pas faire cette vidéo il y a une semaine et demie, et de toute façon, j'en étais pas capable. Euh, j'étais littéralement au plus bas, et euh, c'est pour ça que je veux vous le dire et je le répète parce que peut-être que quand on voit cette vidéo, on se dit, oh, bon, bah, dis, c'est facile, enfin, genre, au bout d'une semaine, ça va mieux, mais non. Voilà, il y a eu tellement de trucs qui se sont passés, euh, j'ai essayé de continuer le voyage avec mes amis. Et s'il y a bien un truc que je me suis rendu compte pour cette rupture, c'est que j'avais des très très bons amis mais euh, je me sentais pas capable, j'avais perdu beaucoup de poids. j'étais très malheureuse et quand tu t'imagines pendant plusieurs mois faire un voyage avec une personne et que tout se brise d'un coup, bah c'est vraiment très très compliqué. Et franchement, j'étais tellement partagée entre le fait de continuer, parce que c'est le rêve de tellement de gens de visiter l'Asie, j'avais tellement de chance de pouvoir le faire et tout, et le fait de penser à moi, de penser à ce que je voulais vraiment, genre là, ce que je voulais, c'était rentrer et retrouver mes amis, et genre juste, euh, enfin ma famille, mais juste arrêter de, arrêter de souffrir. Et je pense que, bah heureusement que mes parents étaient là sur ce coup-là, mais heureusement que j'ai eu aussi l'électrochoc de me dire ok là si tu continues tu vas vraiment genre finir très très mal et là c'est pas une question de genre faire des belles photos sur Insta faire du contenu sur Insta faire des trucs cool profiter voyager non non non là c'est une question de survie en fait genre tu rentres en France il y a pas de il y a pas de débat genre et à partir du moment où je me suis dit que je rentre en France il a eu un poids qui s'est enlevé de ma poitrine genre énorme et euh, c'est pour ça que là j'arrive à faire cette vidéo c'est que ça va de mieux en mieux c'est pas c'est pas parfait parce que franchement euh, tout s'est écroulé et, genre euh, voilà <rire> mais c'est pas parce que tu perds quelqu'un que t'aimes ou que t'as aimé ou qui a défini beaucoup de qui t'étais pendant bah, une grosse période que toi tu n'existes plus et voilà moi ce que je me, enfin, je me suis vraiment rattachée à ça je me suis raccrochée à Youtube parce que je sais que Youtube ça existait avant ma relation ça existait même avant ma relation de 5 ans c'est un truc que j'ai toujours fait parce que j'aimais ça et pas parce que les gens voulaient que j'aime ça ou quoi et euh, c'est pas un truc que c'est un truc que j'ai fait un peu moins dans ma relation mais c'est pas du tout le fait de personne. Enfin, genre c'est juste que des fois c'est plus ta priorité mais ça reste quand même un truc hyper important pour moi, et donc je me suis dit, il faut que je partage, il faut que tu te pousses à faire ça parce que c'est comme ça que tu vas t'épanouir encore. Et voilà, je pense que j'ai énormément de chance au fond d'avoir un assez fort caractère, enfin, dans le sens où je suis quelqu'un qui se relève quand même de pas mal de trucs. Et je sais que c'est des trucs, c'est des blessures qui resteront sur le long terme. Hein, genre, je vous dis pas que ça va mieux et que je suis parfaitement dans ma vie et tout, mais à un moment, euh, je me disais, j'ai pas le choix. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je reviens sur YouTube avec une vidéo un peu particulière et je sais que ça peut paraître très très personnel et tout, mais honnêtement, j'en ai parlé à pas mal de gens, j'en ai parlé à mes amis, j'en ai même parlé à mon ex, enfin genre en mode pour savoir si eux trouvaient ça vraiment gênant que je fasse ça, ils me disent bah non, vas-y, c'est ce que t'aimes, si t'aimes créer, fais-le, genre si ça t'aide à aller mieux, t'as pas à devoir des trucs à quelqu'un d'autre, t'as pas à devoir des trucs à n'importe qui, euh, bref, j'espère je, que vous comprenez. Et le second point est que je me sentais pas de revenir avec des vidéos normales, genre honnêtement euh, en mode une journée dans mon assiette, une journée dans la peau ou quoi, parce que c'est pas la réalité et c'est pas à quel point je suis bien en ce moment et tout, et, euh, et voilà. Et je me suis dit bah j'aimerais bien faire un concept de vidéo où je vous emmène dans l'après rupture et je vous explique comment j'essaie de me relever et ce sera pas forcément des vidéos toujours positives et ce ne sera pas des vidéos où je vais genre exposer ma relation et vous parler de mon ex ou quoi parce que genre vraiment ça ne regarde que nous et lui et moi, mais pas genre les gens sur YouTube et de toute façon c'est tellement personnel que je... non. Mais juste moi, comment j'essaie de me retrouver comme une personne de solo parce que j'ai littéralement jamais été célibataire de ma vie et comment j'essaie de me remettre de cette rupture. Et je me dis, au-delà d'aider des gens qui sont en rupture avec moi, ça peut peut-être aider des gens plus tard, ou ça peut peut-être aider des gens qui même s'ils n'ont jamais vécu une ont un peu du mal à être solo et à vivre pour eux. Et je sais que ce ne sera pas facile, et je sais que je trouve des moments down, genre il y a des moments où je vais mes journées au lit, juste sans énergie, mais euh, je pense que c'est ce dont j'ai besoin, et je pense que voilà, j'ai toujours été transparente sur YouTube, et que c'est cool que je continue à l'être. Et encore une fois, je ne me force pas, Enfin, je sais que j'ai besoin de temps, et j'ai besoin de temps pour moi, et je sais aussi que dans tous les moments de ma vie où ça n'allait pas, bah, YouTube ça m'a aidé Il faut pas que je lâche ça euh, pour une personne, enfin à cause d'une personne ou à cause d'une un, relation ou quoi. Je sais que même quand j'étais dans ma relation, j'étais hyper épanouie, bah, je continue à publier sur YouTube même si c'était moins souvent, mais j'ai toujours su que YouTube c'était un truc qui restait pour moi, ou les réseaux sociaux en tout cas. Et euh, voilà, j'espère que vous comprendrez, j'espère que vous comprendrez ma démarche, j'espère que vous comprenez aussi euh, un peu le concept euh, des vidéos. Encore une fois, ça va pas être des vidéos faciles, genre ça se trouve pas en trois semaines, j'ai pas posté, ça se trouve. Mais je pense que c'est vraiment le chemin dont j'ai besoin. Et je pense aussi que les gens qui m'ont suivi sur YouTube, les gens qui sont devenus avec, amis avec moi, les gens qui ont pu tomber amoureux de moi dans ma vie, ils l'ont été surtout pour une raison, c'est pour ma passion, genre, parce que je suis hyper passionnée par les trucs qui me passionnent. Et c'est clairement un truc qui me définit dans une relation. Genre si je suis vraiment amoureuse de la personne, je vais tout donner pour elle. Mais c'est aussi un truc qui peut se définir par mon travail. Et genre si j'aime ce que je fais je me passionne à fond dedans, et là aujourd'hui bah, j'ai plus la possibilité d'aimer une personne, enfin dans le sens où je suis plus dans ma relation, mais j'ai la possibilité de aimer travailler, aimer faire ce que je fais, et je sais que c'est comme ça que je vais me relever. Et franchement je veux aussi montrer que vous n'êtes pas tout seul à traverser ça, euh, Voilà, ça peut passer par plein d'autres trucs, ça peut passer par la musique, je vais avoir une petite guest, peut-être dans cette vidéo, qui vous donnera aussi ses conseils par rapport à ça, ça peut passer par plein de trucs, mais euh, bah moi, aujourd'hui, ça passe par YouTube, et j'espère que vous comprendrez. Euh, c'est clair que cette vidéo elle est un peu spéciale, parce que je sais qu'en plus, vous m'avez suivi Avec cette relation, vous m'avez suivi, vous m'avez vue heureuse. Très honnêtement, aujourd'hui, je préfère avoir le positif, et même si ça a été une période très très dure ces derniers temps-là, je pense que j'ai accepté, et je suis quand même allée assez vite par rapport à ça, même si c'est pas totalement fini. mais Je me suis dit, je pense que ça peut vous aider si vous venez de vivre ça. Si un jour, je dois revenir avec cette personne, bah, ça se fera parce que je pense que si la personne est vraiment faite pour toi et si c'est vraiment ton âme-soeur et tout, tu la retrouveras et vous vous retrouverez. Mais si ça n'a pas marché maintenant, c'est que là vous n'aviez pas, enfin, pas besoin de ça maintenant, que ça ne devait pas marcher maintenant et que dans quelques années, tu verras le positif à satisfaction, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne. Mais si ça marche avec une autre personne, bah, cette autre personne te fera oublier ton ex. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis pas le genre de meuf à dire, jamais je reviens avec mes, jamais je retombe amoureuse, enfin trucs comme ça, genre je me dis rien en fait. Enfin, J'essaie de pas avoir d'attente, mais de pas non plus avoir de rejet, quoi. Je me dis, je verrai où la vie me mènera, et j'ai pas non plus de haine en moi, ou de trucs comme ça, et ça je suis contente, genre vraiment ça a ça montré que j'étais une personne nature, même si je le pensais pas. Mais quand je compare avec comment j'avais réagi à ma première rupture, je me dis, waouh, meuf t'as grandi. Donc, j'espère en tout cas que cette série vous plaira. Je sais pas quand sortira le premier épisode, mais je vais tout faire pour euh, bah, vous sortir du contenu, sans me forcer, encore une fois. Euh, si vous vivez actuellement euh, la même chose, je vous souhaite énormément, énormément de courage. Et j'espère que ces vidéos vous répondent. Et si aujourd'hui vous êtes heureux, bah, n'hésitez pas à quand même regarder ces vidéos. <rire> mais je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur parce que je crois quand même à l'amour et je crois quand même au fait que j'ai été heureuse pendant un an et demi. Euh... Avec une personne donc je pense que, tout ben voilà, d'autres gens méritent d'être heureux. Bref, je vous fais des gros bisous, euh, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et euh... Bye.